Présentez-vous en deux mots. Oui, alors moi c'est Muck et euh, je suis une belette, quoi. Muck la belette. Moi c'est Jeannot, mais tu peux m'appeler mon canard. Parlez-nous de Oh ma belette. Oh ma belette, c'est un livre qui parle de moi. Enfin, de Jeannot aussi, mais surtout de moi. Parce que mon amoureuse est partie, alors je suis triste un peu. Enfin, enfin beaucoup plutôt. Euh, enfin, c'est compliqué. Et puis je rencontre Jeannot. Eh oui. Pauvre Belette, tout chafouin qu'il était. Puis on a beaucoup discuté parce que parler ça fait du bien et puis c'est important. Et il est super Jeannot pour ça. Il s'y connaît, hein, il trouve les bons mots. Euh... T'es pas mal non plus, mec Tu crois Jeannot J'en suis sûre, ma Belette. Où pourra-t-on trouver ce livre Dans toutes les bonnes librairies. Partout Partout. Oh là là, j'ai trop hâte, ça va être chic. Vivement la sortie. Ah oui, ça sort quand au fait Le 1er février. 2023 Tu crois, Jeannot J'en suis sûr, mec